Hello, mes meilleurs, comme chaque semaine, nous avons un thème pour vous. Alors, cette fois, nous aimerons savoir si le 14 février est une journée ordinaire ou alors un jour de fête. Suivez-moi, nous allons recueillir les différentes interventions. Surtout, abonnez-vous. Alors, est-ce que pour vous, le 14 février est une journée ordinaire ou euh, un jour de fête pour moi je trouvais que le 14 février c'est une journée de fête quoi. Bon, c'est une journée d'amour, pas seulement quand enfin, tu dis d'amour, c'est pas seulement forcément avec ton partenaire. D'amour avec tes frères, ta famille, tes soeurs, tes conjoints. Ouais. C'est une journée d'amour, on peut fêter, c'est une Alors vous fêtez le 14 février Ouais. En offrant, souvent les fleurs, le cadeau à ma mère, à mes proches. Juste à la mère, il n'y a pas de partenaire. Euh... Si, si. <rire> ok. Et qu'est-ce que vous aimez particulièrement le 14 février Aimer comment Qu'est-ce que vous aimez Est-ce que ce sont des cadeaux Est-ce que. Voilà. Non, pas forcément les cadeaux. <rire> Et qu'est-ce que vous aimez donc Bon, j'aimais. Euh... <rire> pas tant. Où le 14 février est une journée de fête ou alors un jour ordinaire? Bon, je vois que c'est un jour ordinaire pour moi. Parce que le 14 février, ce n'est pas un jour de la fête. Vous ne fêtez pas? Non, non, ça ne sert à rien, ça ne rien. Vous n'avez pas de partenaire? C'est le jour qu'on doit attendre pour satisfaire ton, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta copine. Et comment est-ce que votre partenaire reçoit cela? Bon, il faut seulement l'entendre, parce que même elle elle voit déjà comment tous les jours, parce que tous les jours je fais des surprises à ma copine. C'est pas le même jour que je vais peut-être faire l'extraordinaire. Donc elle n'a pas de problème avec ça. Elle n'a pas de problème, elle n'a pas, oh. pas, pas de problème. Pour vous, la journée du 14 février est une journée ordinaire ou alors un jour de fête oui, bonsoir madame. Bon, moi je sais c'est une journée de fête. On a décrété cette journée, journée de la, la fête des amoureux. Moi je reconnais cela comme une fête des amoureux. D'accord, est que ça dit que vous fêtez. Bien sûr, c'est vrai que l'amour se fête tous les jours, mais c'est un jour qui est particulier pour l'amour dont je fête. Donc vous faites des choses particulières Un peu, oui, on met un plus à l'amour ce jour-là. D'accord. Alors on aimerait savoir, est-ce que vous fêtez avec votre partenaire ou alors la famille Bien sûr, même avec le partenaire et aussi avec des gens qu'on aime. Parce que l'amour ne veut pas seulement dire amis, euh, homme. ça veut dire des gens qu'on aime, pour moi. Donc je la partage avec des gens que j'aime. Et qu'est-ce qui rend votre journée particulière Qu'est-ce qui rend cette journée particulière Bon, je dirais... En tout cas, on a donné un nom à cette journée. Donc il y a des choses, des choses il y a des petits plus qu'on ajoute, qu'on célèbre. On veut célébrer l'amour. Donc je ne sais pas comment définir ça. Pour moi, c'est un, un jour de fête, comme je l'ai dit tantôt. Pour toi, c'est quoi exactement le 14 février Est-ce une journée ordinaire ou alors un jour de fête le 14, le 14 février, pour moi, ce n'est pas un jour ordinaire. C'est un jour de fête pour moi. Et à ton âge, qu'est-ce que tu fais concrètement le 14? Moi particulièrement. Le 14 février, moi et, et ma valentine, on, on, va, on va se balader. Ah, vous avez une valentine? Mais bien sûr. Vous avez une valentine? Mais bien sûr, une valentine là. Et qu'est-ce que vous faites le 14 février avec votre valentine? On permet me prendre un pot. 14 février est une journée ordinaire ou alors un jour de fête? Moi je ne vois pas. C'est une journée simple comme toute autre journée, non? Hum? Moi je ne vois pas hein, l'utilité. 14 février, c'est aussi comme une journée comme les autres. Il n'y a pas de différence entre 14 ou autre. Donc vous ne faites pas quelque chose d'extraordinaire ce jour, vous ne faites pas de cadeaux, vous ne dites pas aux gens que vous les aimez. Moi, chez moi, je peux dire à, à quelqu'un tous les jours, même je, que je t'aime. Ce n'est pas obligé que c'est le jour-là que je dois dire à la personne que je l'aime. Hmm. Mais alors, vous savez qu'on fait des choses particulières ce jour. Est-ce que vous n'en ne faites, faites pas? C une, ce n'est même pas mon problème là-bas. Donc je peux, lui faire, je peux faire cette chose-là chaque jour que Dieu a créé. Donc ce n'est pas le 14 février que je peux faire quelque chose. Donc il n'y a pas de problème à ça. Pour vous, le 14 février est une journée ordinaire ou une, un jour de fête Bon, maman, parce que quand je suis le 14 février, moi, j'ai déjà ça. Mon, euh, bon On dirait ça comment on peut gérer, tu vois un peu. Bon, pour moi, ce n'est pas une journée ordinaire. C'est pas une journée ordinaire. Gérer comment on peut gérer. Qu'est-ce que vous voulez dire par là Non, parce que moi, la journée là, c'est une journée que j'aime entre ma famille et une personne particulière, tu vois un peu. Donc, vous fêtez quand même Ouais, ouais, ouais, ouais. ouais. Alors, qu'est-ce que vous offrez à la famille, à la personne particulière Bon, à la famille, bon, je, je souhaite déjà envoyer les SMS. Et la personne particulière, c'est uh, chez moi un peu, tu vois un peu. Chez vous, on ne comprend pas, chez vous un non, peu. on ne doit pas trop entrer dans ça. Tu vois un peu, on gère que nous deux, nous deux. D'accord, alors qu'est-ce que vous offrez particulièrement à la personne particulière, on va dire ça comme ça. Eh, hey, ma... ma, maman, maman, l'autre là c'est le n'dolo, le, le n'dolo, tu vois un peu non, le n'dolo qu'on gère entre nous deux. Espérons que vous avez aimé les différentes interventions. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et retrouvons-nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. A bientôt!